Yo les gars, bienvenue au Bike Arc Trend Center C'est juste en dessous de cette lots on est avec Melvin L'habitué maintenant des vidéos Et on va tester deux pistes, il y a une piste verte Qui est ici, qui débute ici Alors aujourd'hui grosse météo, il fait beau voilà. On est en on est trempé, pour ça je fais l'intro, on est encore à peu près propre On se fait la verte pour commencer la green piste, simple, 17 panneaux, donc ça devrait être sympa 1,7 km de descente, 160 mètres de dénivelé négatif, c'est parti J'ai pas précisé les gars, du coup moi je suis en élec. et Melvin il est en musculaire Allez je vais être sympa, je vais enlever le moteur, de toute façon pas besoin hein. Et c'est parti Allez, on On a les sensations. Wouhou Le ravageur Ouais c'est bon ça, c'est chiffé comme on aime. Ah oui oh. Ah ouais top Allez, virage Ah régale Ok D'accord, il y a des Trop de vache D'accord, c'est un idée. Simple, efficace. Ah, section, oui, on en est au panneau 13 sur 17. Première section, ouais. Ouais, en fait, te dis première section. On coupe plusieurs fois une piste 4 4 4 qui remonte. Ok. Du coup, euh... ça fait de même petit enduro. Voilà, ouais. c'est reparti. Voilà, ouais. Ah ouais, je grand, il virage, là. C'est bon, ça ah ouais car... Bah vire tout, tu verras, c'est des bonnes sensations. Tu vas rayer les verres. Je te dis la meilleure sensation c'est de tendre lunettes. Ah mais j'ai des petits yeux fragiles. Tout dans la face, c'est à quoi l'ordre Nettoyage de GoPro. C'est un repas. Attention croissant <rire> On l'appelle pas sur une. <rire> le casseur de virage Voilà, deuxième section, bien, section. Euh... Dix. Ah, ah, la deuxième section. on Oh la petite mulot mulo. Là il y a des petits sauts, il euh, y a un petit, il hyper sympa là, sur le côté, ça roule bien Qui est bien, dans ces conditions, c'est qu'on a toutes les sensations de l'eau <rire> qui fait un quoi on dit, ici Mais t'as vu, ça roule bien hein, même Ah ouais, milieu, de ouf. ouf Il y a de l'accroche, ça fait pas de flaque Ah et... ouais, oh, non c'est trop bon Allez, ah ah bon. panneau 10 sur 17 C'est reparti Mayol. On voit du maignol On va faire sur côté, côté. Je oh, oh, je vais la mort. Bah, c'est bon, tu vas prendre le virage ici. C'est parfait. Oh. Ah, il casse le virage. Oh. Oh. Oh. C'est quand t'es fatigué Ah je veux tester Attends Tu coin l'over voilà, Hop eu... ah, tu viens <rire> avec ta meuf C'est ouais. nickel Les crapauds C'est mais... <rire> là où tu prends la barre céréale Et tu repars Puis Ils ont et pensé il à tout hein. Ah ouais il y a le petit banc là Sur la saucisse et c'est bon Bien bossé les gars hein. Ouais ils ont tout pensé Attends je vais remettre un peu le moteur moi du coup Les plus beaux virages c'est maintenant ouais, ouais. Les plus beaux virages c'est maintenant Ah ouais ouais ah oui! Oh là là, oui! Ah, c'est bon ça! Hein. Ah, faut pas sortir! Oh, il y a un de Ouais, Non c'est interdit là, il n'y a aucune ici. Oh merde ah, T'es en tubeless ou t'es en Ouais, je suis en tubeless Ah ouais le foc. par contre pour sur le sec mais waouh Cassage de, visa... de virage à chaque fois là hein. Elle est trop cool cette piste Coup de pompe, c'est reparti Et là on remonte en vrai, c'est rapide à hein, mon avis. Euh bah là si on attaque la bleue, ouais en plus on monte pas jusqu'en en haut Et ouais bah en vélo, en musculaire pour remonter en gros en 20 minutes, t'es en haut il, fait... <rire> il y a une super vue Il fait bien blanc Ouais on pourrait voir la vallée de Grenoble normalement On arrive sur la bleue Wildberry Ok, les baies sauvages. C'est bon, parti Attends, j'enlève le moteur hein, obligé. Allez. ça jump Ah ouais ça jump là Ouais ouais partout. Ok, ça jump et ça bronze. Ouais, là là ça foule ça. Ah là, route ça jump. Là ça jump. Ah ouais, là ça jump. Ok. Oh là là je prendre je me suis pris un, un grumeau dans la face moi malgré les j'en ai plein les hein. yeux même pas non, ça... Ah, ça commence à mouiller là à biber un peu le sel aussi là. surtout quand je suis derrière toi ça fait une bonne traînée qui se lève Eh bah ben, vas-y ça revigore hein, un revigor, hein. L attabium. L attabium Ouais je peux pas assez là, passer, là. Oh, oh. GoPro check <rire> <rire> je pense qu'elle s'en prend plein la gueule là gros Ah ouais là c'est cool là C'est cool hein, un autre style mais ça ah va voir du coup. pas tout bien. Des bonnes tables à l'américaine quoi. Allez, chaîne. on a fait la moitié. <rire> Et il y en a qui savent des produits je sais pas combien chez L'Oréal. Alors que la femme du coup ici tu Là la gueule Ah oui Ah le Il m'a laissé sur place n'étais pas prêt moi Ok vas-y je te regarde de loin. Allez ça gaffe. Allez ça colle Youhou Youhou easy Allez ouais, ça, ça colle un peu au ça sol. Colle là, un un un peu. Peu. On aura <rire> laissé un bon trou, coup. Hein, y arrivais par là. Ah, il y a les traces. On va laisser la trace. Bon, on n'a pas terminé. Il reste encore un petit bout. On est presque en bas. Les gants mais... qui coulent. Mais on est déjà bien imbibé. Petit jus de chaussettes. Ça oh, coule. Let's go. On ah, va terminer ça. Comme il faut. C'est La poignade. Ah oui, d'accord, c'est là où ça est crevé. Ok. On reprend la mer. C'est Wow, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce t'as Ça fait voler une pierre. Là, ouais, c'est un caillou calvé. Ouais. Voilà. Oh, bah, c'est voilà. <rire> On est bien beau. Hein bah voilà, c'est tout propre. Ça, bonne session. Voilà, tout, bien. tout bien, nickel. Regarde plus, euh, le soleil presque qui arrive. Euh, presque. Bon, bah, c'était le bike arc. Vous pouvez euh, checker sur internet. C'est juste en dessous de la station des 7 lots. Vraiment sympa. Surtout quand il pleut pas, mais même quand il pleut c'est sympa ça roule vraiment bien, et en une après-midi franchement on peut facilement se faire 2-3 remontées même plus, 2-3, 4, 5 en une demi-heure on se fait des allers-retours, c'est rapide donc voilà, pensez pense à vous abonner, à liker. à une prochaine, et si vous avez des idées de bike park, petit trail à essayer, bah, n'hésitez pas à marquer aussi dans les commentaires, on est preneurs tchuss